Hello la Pixie oui. Coucou J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec Tibou d'amour ma Tiboudou Boudou. Je suis venue jusqu'à Grenoble pour la relouquer Oui et elle a été patiente avec moi. <rire> bah on a fait beaucoup de shopping hier en fait. Bah je peux montrer le sac Vas-y vas-y vas-y. On a acheté tout ça voilà, c'est voilà. la première fois en fait que je vais faire du shopping avec une personne que je relouque avant. Il ouais, y avait besoin, j'avais besoin. <rire> ça fait très longtemps que j'avais rien acheté, j'avais les mêmes fringues depuis euh, 5-6 ans, je portais toujours les mêmes trucs. Donc euh, ça devenait urgent et euh, comme elle est très balèze là-dedans, <rire> elle s'est dévouée et, euh, et voilà. On a passé une belle après-midi shopping. En fait. Ouais. Ouais ouais. Alors. C'est cool. Du coup, aujourd'hui, le but c'est de te faire porter les Disney Bounds. Chose que tu n'as jamais faite au final Chose que je n'ai jamais faite et que j'ai déjà admiré à de nombreuses reprises sur toi-même oh Quand on était à Disney, à chaque fois elle arrive, elle a des pins partout, elle la vie et tout, c'est trop joli donc... Je suis curieuse, je suis curieuse Donc là l'objectif c'est euh, de te faire des Disney Boon Vous allez le voir dans la vidéo, je me suis ajouté un challenge supplémentaire que je vais te maquiller mmh. Et ça, ça va être très très drôle Parce que je ne l'ai jamais fait, je n'ai pas l'habitude de maquiller Donc je pense que ça va être très très marrant Je m'attends à tout, après bon moi-même, enfin euh, là je suis maquillée mais en gros je me maquille en mode nude C'est à dire ouais. que je me maquille le teint pour pas avoir des plaques rouges ou des cernes de Voilà c'est ça, mais là le but c'est mais... vraiment de réussir à avoir quelque chose un peu plus sophistiqué. C'est ça et, euh... Genre je n'ai jamais de liner, de crayon, truc comme ça, donc là, voilà. On va Et aussi, autre défi que je m'étais mis avant de venir, c'est que Thibou a des personnages qu'elle adore. Et j'aimerais bien essayer de lui faire au moins un look dans ce style-là. Ouais. Notamment Ariel en robe bleue, qui est ta robe préférée en hein, Oui, c'est la plus belle robe du monde, elle est trop belle. Donc mmh. euh, voilà, je t'ai amené deux, trois accessoires, mais ça, tu verras ça au cours de la vidéo. Est-ce que tu peux me parler un petit peu des personnages que tu adorerais faire en Disney, des looks que tu aimerais porter Oh là là, il y en a trop euh, En gros, bah déjà toutes les princesses, hein, soyons basiques. Après, sinon, dans les persos que j'adore, il bah, y a B-Max, il y a Maléfique, <rire> la meilleure méchante <rire> du monde. Euh, après, bah il voilà, y a Merida que j'aime beaucoup, Esmeralda, mais bon, c'est pas des looks faciles. Euh... En fait, en gros, j'aime bien l'idée de Disney Boon, même avec un perso que j'aime pas spécialement. Juste le côté, un, un fan peut peut-être le remarquer, ou un petit clin d'œil, c'est ça que j'aime bien dans ce truc ouais. hein, en fait. Donc même un perso que j'adore pas, bon, tant que tu me fais pas un truc, genre... Euh... Euh, le ben cocher dans Pinocchio par exemple <rire> Là j'avoue que j'ai moyennement envie qu'on se dise Tiens il ressemble au cocher méchant tu vois, bon. <rire> Ça j'avoue c'est pas le kiff ultime Mais, mais sinon n'importe quel perso c'est sympa quoi Après le, que... le truc positif c'est que par rapport à ta personnalité Par rapport à ce que t'as un petit peu dans ton placard Je pense que t'as pas mal de couleurs Oui ça c'est Et vrai. ça c'est un gros atout en Disney World parce Parce qu'une fois que t'as de la couleur en fait il te suffit d'associer des pièces Genre par exemple tu parles d'Esmeralda Tu mets une jupe violette ou un bas violet avec un haut blanc Le beau violet dont t'as parlé j'ai pas de bas violette oui, Et oui, oui, <rire> Et avec des détails dorés c'est fait quoi mmh. Ouais c'est sûr Mais j'ai pas ce réflexe là En fait le truc c'est qu'elle part de loin avec moi Parce que vraiment Ma penderie j'ai beaucoup de trucs avec des licences dessus Genre des t-shirts de box, ouais. Des suites avec une grosse licorne devant Un truc comme ça Mais sinon de fringues un peu euh, comme ça Genre juste neutre J'ai pas grand chose Tu es prête à m'emmener d'entendre ici Ah bah complètement Bon courage <rire> C'est rangé au moins c'est <rire> rangé enfin, Je veux pas dire Mais y a pas, à mon avis elle va pas trouver grand chose Je pense que Allez on y va Oups là donc, la Pixie Army, on se trouve actuellement dans le dressing de Thibaut. Donc, là, on est dans la partie licence, sweatshirt, t-shirt avec plein de couleurs. Plein Et là, de... c'est le bordel, je suis derrière moi, <rire> pas la place donc. Euh... <rire> Là c'est le bazar Oui c'est les écharpes, les foulards, des trucs comme ça Après ça peut être pas mal ça pour accessoiriser les tenues ouais, mais j'ai beaucoup cool. de Harry Potter surtout Mais sinon moi ouais, j'ai des foulards, c'est vrai que foulard peut-être Ah Tu as peut-être des trucs, faut fouiller Donc il y a deux parties, donc là on est sur la partie t-shirt, sweatshirt, tout ça Et de l'autre côté on a les robes, les sacs à main et tout Et tout en bas on a les chaussures Oui, mais vous voyez pas là, mais il n'y a pas grand chose de toute façon à oui. voir <rire> J'ai trois paires alors... Alors, c'est un Disney ça Oui Oh mais attends, mais celui-là il serait parfait du coup pour faire euh, notre chat de mm -hmm. chez Shire en fait, on, on voudrait faire le chat de mais on aimerait bien le faire euh, couleur Tim Burton, donc gris et, euh, et bleu, et ça, ce serait typiquement le bon bleu. Ça reste subtil. Bah oui, il y a un chapeau énorme, mais oui, oui, oui, <rire> c'est oui, clairement oui, de la licence, mais... Si c'est pas comme si tu le chat. C'est vrai, c'est vrai. C'est plus que ce ça en passe compte. encore. C'est vrai. Et j'adore l'odeur de ta l'essive au passage. <rire> oh, je l'ai aussi, celui-là. Ah ouais Ouais, c'est euh, Bob Razowski. Oui. Ça, ça peut être super stylé. Tu vois, mais il aurait fallu que tu sois tout vert. Oui. Mais ça, par contre, pour un Disney Bound, tu portes un jean vert. Ouais, mais tout vert, je suis pas sûre d'assumer de sortir comme ça quand même. Oui, c'est compliqué. Ça fait un petit peu. En plus, ouais, non, non, full vert, je suis pas sûr de. Celui-là, c'est Alice au pays des merveilles, mais pour le coup, il est moins subtil. Même s'il y a les couleurs au final, de trop simple. Ouais, ouais, trop facile. Surtout que le chat Shire, on va dire que c'est pas comme si tu manquais d'accessoires. C'est clair. J'ai toujours lui collier. On va faire Princesse Aurore aussi un petit peu Ouais Bah rose et blanc Oui c'est vrai Mais c'est au niveau des couleurs En fait j'ai du mal à me dire que c'est que les couleurs Moi je vois le look du truc C'est juste un t-shirt euh, pas ouf quoi Oui mais regarde au final Aurore elle s'appelle rose C'est blanc et oui, rose Oui c'est vrai Ça pourrait même faire Mulan aussi mm. Tu sais avec les fleurs de cerisier Tu mets du kaki Et ça peut faire euh, pink tu vois mm. Ariel Ariel on est d'accord Ariel ça, ça j'avoue j'avoue Tu sais ce qu'on pourrait faire J'adore les foulards en plus on pourrait le mettre à la taille. Mmh. C'est comme une ceinture. Ouais. Et ça te ferait un petit rappel de bleu sur un jean. Et en haut, on te met un chemisier. Avec le nœud que je t'ai ramené pour mettre dans les cheveux. Validé. Donc là, du coup, seconde partie, on va dans les robes de Thibaut. Et euh, j'ai déjà remarqué un truc qui a attiré mon oeil. C'est cette robe-ci. Je me dis que ça ferait pas de mal de voir thibou en robe. <rire> je pense que pour faire ma lèvre. Mais j'ai souvent en robe. Oui, mais plutôt que de te mettre en t-shirt avec oui. du noir en bas. Oui, c'est vrai. En plus, c'est vrai qu'elle fera bien ma effet elle. Ouais, et tu peux faire une queen aussi. Mmh. Et tu peux aussi faire. Là, je vois que t'as un gilet blanc. On pourrait carrément te la faire ton Esmeralda. Là. <rire> oui, j'avoue. Elle est très très belle. Allez, validez. C'était <rire> Max. Non, franchement. Max Ouais, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est blanc, quoi. Ouais, et puis c'est euh, le côté mouton. Euh... Mmh. Je l'ai jamais porté ce truc-là. Bah écoute, tu vas pouvoir le porter Cadeau <rire> Bah parce que Bemax c'est un personnage à qui t'as envie de faire des câlins Donc le fait de savoir qu'il est en tout doux, tu pourrais faire rouler rôle apprécié avec ça C'est que des persos super glamour Qu'est-ce que c'est Ah vrai. ça c'est beau, c'est un, je l'ai pas encore porté vu que je l'ai acheté fin d'été C'est très joli dis donc C'est un comme une... un gilet mais très léger Mais attends mais t'as des sirènes dessus Oui c'est de la... la licence de la petite sirène <rire> J'avais pas pensé comme ça <rire> Comment montrer ça Bah mets-le Oh c'est beau de dos, on voit bien, on a bien vu euh. C'est magnifique, c'est hyper fluide et tout, en plus tu peux faire un nœud ici à la rigueur c pour, euh... Bah c'est pour ça, pour l'été c'est vachement cool C'est trop joli, en plus il y a vraiment, enfin euh, bah, c'est la petite sirène quoi Bah oui, celle-là aussi je pense que tu l'aimeras bien, la Alice Bah attends elle serait parfaite encore pour notre Tim Burton Bah oui parce qu'elle chat aussi dessus, et elle je la porte souvent en convention Parce que c'est pareil, elle est légère et confortable et saillante C'est vrai qu'elle pourrait coller aussi mais ça c'est déjà un look que je fais quoi, sans le savoir en général euh... D'accord, bon C'est déjà un truc que je fais Ok, partons fais. pas sur quelque chose que t'as l'habitude de faire Mais celle-ci fait très Gothel je trouve mmh. Je l'adore cette robe, en elle fait, est trop bien Tu sais ce qu'il faudrait Il faudrait juste une ceinture dorée là et ce serait fait Ouais. Après Gothel elle est plus vraiment dans du bordeaux que dans du prune mmh. Mais en mmh. soi ça collerait très bien Ouf, rolo Enfin c'est vrai, le violet c'est ouais. vraiment la couleur des méchants Bah de ouf Là on a de la rigueur. Ah oh, celle-là je l'aime trop. mais la oh, Cette robe-là c'est ma préférée je crois, ah elle vrai? est trop trop belle. Ah. En fait elle fait un peu jupon, c'est ouais. rend trop bien. Ça fait très princesse. Ouais c'est pas une robe. <rire> on est sur une cape magnifique en velours noir. Vous savez pourquoi ça va servir à la piste hier Avouez-le Ah bah oui je pense que... Là euh, on a la cape parfaite pour faire Malef, mais en soit tu pourrais faire n'importe quel méchant. Ouais. Donc là du coup on est sur le présentoir à bijoux de Thibaut et je voulais vous montrer parce que pour le coup elle a vraiment plein de choses qui correspondent à des Disney Bound. Euh, là par exemple on a typiquement euh, des paires de boucles d'oreilles qui peuvent correspondre à l'univers d'Alice. Euh, là Pocahontas x1000. Euh, là on a les couleurs très discrètes du Chat Cheshire. Ça pourrait faire un rappel discret parce que bon les couleurs sont quand même assez flash. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses. Les maisons de là-haut. La Reine des Neiges. Ces clochettes. Bon, je ne vais pas vous montrer euh, le détail de quand je vais chercher, mais je vous montrerai du coup le résultat sur les différentes tenues, ce que j'ai sélectionné ou pas la Pixie Army. Donc là, la Pixie Army, comme on n'a pas trouvé de chaussures de la bonne couleur, on a décidé de rester sur une tenue chill avec des chaussettes. <rire> un jean blanc très classique. Et regardez, on a sorti le petit Bemaxounet. Il est là. Oui. Enfin, petit, petit. Euh... Oui. Du coup, je suis tout de blanc vêtue. Mais ça te va très bien. Ça te va très bien, ça t'illumine. Donc là, on est parti sur des détails, comme je ouais. vous montrais. C'est subtil, ouais. mais en soi... Euh... Alors, qu'est-ce que tu penses de cette première tenue T'aimes bien ou pas Ouais, j'aime bien. Après, euh, je pense que sans ça... Parce que là, la moudre, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de blanc. Ouais. Et je pense, en fait, comme le haut, il a des petits trucs ici. Ouais. Euh, doré, argentés, et tout ça. Donc ça peut être joli si on met des petites chaussures avec ou pas tout blanc non-stop quoi, ouais. mais, euh, mais j'ai bien aimé la touche de couleur aussi rouge là, Oui. c'est sympa. Et je trouve que des petits détails dorés sur la tenue ça rendrait super bien, genre ouais. si tu une paire de sandales dorées ou ça. un truc un peu comme ça, mais oui, oui, tu es très très jolie, ça <rire> doit très bien. Tenue 2 de... Tenue 2 de... Deuxième look, on a décidé de changer de pantalon et il se trouve qu'il va merveilleusement bien notre petit bout d'amour. Je l'ai retrouvé, c'est pour ça. <rire> oui Et euh, cette magnifique chemise, trop belle, et on a juste le petit détail ouais. des boucles d'oreilles. Voilà, jusque-là. Alors, avis sur cette seconde tenue Franchement, j'adore. Après, la chemise, c'est pour beaucoup parce qu'on l'a achetée hier. Mais euh, j'aime trop parce que ça fait vachement femme. quoi. Ça fait très working ouais. girl. Ouais, c'est ça. Ça avez un peu sexy quand même. En fait, je trouve que cette chemise, ça fait vachement androgyne. Et moi, je trouve ça trop sexy, donc euh, je suis très contente. Tenue numéro 3, et pour l'instant, celle qu'on aime le moins. Ouais, Alors, vrai, elle est jolie quand même. Hein. On s'y fait. On s'y fait. On s'y fait, ouais, ça ouais, veut dire ouais, mais sans plus, quoi. Ça, le collier aussi. C'est vrai. Hop là. La petite bague, du coup t'as mis au petit doigt. Parce que j'ai des trop gros doigts pour le mettre ailleurs. Non, mais moi j'ai des tout petits doigts donc forcément... Euh... Après donc on termine avec un jean gris. Que, que j'ai tu... retrouvé par hasard. Voilà et en bas des chaussures grises, des petites richelieu sympathiques. C'est la seule paire de chaussures que t'as de Claire en fait au ouais. final dans ouais. ton dressing pour l'instant. Qui date d'il y a tellement longtemps je m'en rappelle plus. Voilà La Pixie Hermie regardez-moi comme elle est belle cette tibou. <rire> je suis trop contente. Est trop bon. On est toutes les deux amoureuses. Est-ce que tu peux te tourner pour qu'on voit le nœud Forcément. Ouais, avec tes cheveux roux, ça ressort trop blanc. Ariel Oui. Ah bah Ariel, la fond. Arié à la fin. Donc là, on a le joli collier. Ouais. Qui fait vraiment discret au final hein, sur l'ensemble de la ça tenue. Ça va, ouais, ouais, ouais. Celui, il est gros, je l'ai acheté Ouais. très longtemps. Et ça ouais. fait C'est des gros quand même. Mais... Donc là, la -là, blouse qu'on a acheté ensemble, le petit détail unders aussi, mais ça reste discret au final, ouais. si tu le sais pas. Là, on a le sac rouge. Avec. Le détail Ouais. <rire> Là, on reconnaît ma patte. C'est ça. <rire> Et après, donc, on a mis euh, le foulard. Moi, j'étais pas trop convaincue, mais Thibou, au final, aime bien. Ouais. Et après, on a mis, du coup, les mêmes talons qu'Ariel, en fait, en bas. Oui. C'est trop ouais. belle. Bon, maintenant, c'est parti pour Malef, qui va être la tenue ouais. la plus sophistiquée. Ouais, je vais avoir chaud en plus. Cool. <rire> Dernière étape de ce relooking C'est pas <rire> <rire> On passe sur le maquillage, la Fixie Harry. Oui. Bon déjà ce qui est cool c'est que j'ai pas ton temps à faire puisque tu oui. l'as déjà fait Mais bah après c'est nude nude moi hein. Ouais, pas... donc ça ça va Faut juste que je te fasse un truc un peu joli, euh, sexy sur les yeux Je vais euh, te faire des sourcils un poil plus sophistiqués Et euh, bah, encre à lèvres voilà. enfin, On voilà. verra, pour là. parce qu'en fait j'ai peur que ça me fait les yeux violets et l'encre à lèvres en plus genre, Non mais vraiment... je te promets, je te fais pas les yeux violets Ouais, je sais pas, j'ai pas confiance. Du coup, voilà, pour l'encre à lèvres, j'attends de voir parce que j'en ai une que j'adore, mais d'habitude j'ai les, les yeux totalement nude. Ouais, jamais. Ah bah ça va te changer. Donc ça euh, sûr. voilà, les deux cumulés, euh, j'ai peur qu'on que me voit de loin quoi. Donc, bon, euh... allez, on laisse ça. Ça, mes lunettes, ça s'appelle. <rire> du coup, vous voyez sans lunettes. Pour ceux qui me connaissent sur ma chaîne, ça arrive rarement. C'est vrai, c'est vrai. Je pense que je vais te faire la touche de couleur tout de suite et comme ça, après, je vais pouvoir dégrader en mettant. Euh, différentes... Fais comme tu fais. Oui. C'est comme tu veux taureux. Mais ça va, je suis fière de voir que tu me fais confiance quand même. Ah bah de toute façon au pire je me démaquille. Hein. Ah tu te sers de ça comme pinceau Oui. Je suis comme les enfants. Oui c'est ça. <rire> ça me rassure pas du tout. <rire> J'aurais dû te prendre un truc pour. Attends, je vais me taire, parce que ça va te stresser encore plus. Vas-y, si si pour Pour euh, Tu sais, pour enlever les chutes, parce que c'est du too-faced, donc euh, en dessous ça, ça tombe. C'est vrai, ça c'est too-faced, n'accroche pas des masses En plus j'ai pas mis de base paupières, hein, donc je euh... J'y ai même pas pensé. Xavier, si tu me en regardes fait, je, c est c est mieux, je connais mieux le make-up que toi, quoi. Xavier, je sais pas, si... apprends-lui déjà à utiliser un pinceau cool pour les yeux. <rire> Arrête ah. à me juger. Ok Je peux le juger, c'est mon œil qui est en dessous. Donc oui, euh... mais j'ai ton visage entre mes mains, Justement. donc ça juge pas trop. <rire> Alors attends. Non, mais attends, attends. il faut demander l'avis vie à, à ta Pixie Army là. Qu'est-ce que vous utilisez comme pinceau pour les yeux Genre, vous utilisez pas ce truc là Genre, vraiment, bon, sauf si genre vous êtes en week-end et que vous avez que la palette avec vous et que vous êtes dans la merde et là, il n'y a rien d'autre. Ok genre, mais, mais sinon, tu n'utilises pas ça. Pas... Mais si Mais non Mais, mais comment mais tu non. fais quand t'as trop de couleurs Enfin je sais pas, j'aime bien. Bah, Et après j'en ai... Mais ai... Oui, mais Parce que ai... là tu utilises qu'un pinceau pour toutes les couleurs Non, bien sûr que non, j'en ai plein de plein de couleurs différentes. <rire> Surtout qu'en plus je me suis donné un challenge supplémentaire, c'est que là je suis en train de te maquiller l'œil droit avec ma main droite, mais je suis pas droitière. Vas-y, okay. rajoute-en rajoute au niveau stress. Mais t'as mis combien de couleurs différentes là Une seule. Ah ok. Là c'est juste mis le violet. Donc là on a le violet, euh, quelle couleur je vais mettre pour dégrader, tiens c'est une très bonne question, j'aurais peut-être dû me poser cette question avant Ne t'inquiète pas Tiboutou Bah du blanc J'aurais peut-être dû te mettre une base en fait ça aurait... Oh Oh c'est haut Oh c'est haut <rire> J'ai peut-être mis un poil trop dans le creux de paupière, un poil juste... Attends mais t'as mis quoi comme couleur dans le creux de J'ai mis du beige F Ouais ok T'inquiète j'ai pas mis du violet Mais c'est ça ça qui me faisait très peur Alors attention c'est le Padou. Ça me sert vraiment à bien estomper en fait celui d'avant il était pas doux non plus. Hein. Oui mais celui d'avant c'est celui que t'aimes pas. Ah. <rire> elle a fait la fourbasse C'est pour les enfants. <rire> <rire> ok, là je vais faire au doigt pour te. Ah bah ça c'est bien. Pour faire l'arc de l'arc de, de triomphe. <rire> <'arc de> trio. <rire> Et après genre là tu mets une autre couleur. Attends. Sous le, le, le sourcil. Oui. En fait ça te sert à bien dessiner. Je vais te le faire au crayon. Mm. J'ai un crayon beige qui sert à ça. Qui est de chez. Euh chez Benefite. Un sourcier, j'y connais que dalle pour le coup, je fais le strict minimum. Avec bah, moi, c'est Xavier, hein. encore et toujours. Xavier hein, le, le merveilleux. Ouais, Xavier, mon héros. Pourquoi t'es perturbée Je sais pas, je vois, ça, pas que tu non, parce que je vois pas ce que tu fais. je vois pas ce que tu fais. je te les brosse et après, je te les remplis. Tu fais comment d'habitude Tu fais l'inverse Non, mais en fait, je brosse à rebrousse-poil pour enlever les chutes. D'abord, en fait, quand tu te fais le teint, t'as souvent des petites teintes. Ah teintes. Et après, je, je remplis et après, je brosse vers le haut. D'accord, ah oui non moi je te brosse dans le bon sens et après je remplis les poils et après je mets le fixateur. Et tu brosses pas vers le haut Non. Parce que brosser vers le haut ça t'agrandit. Ça c'est parce qu'il y a une youtubeuse beauté euh, qui est super cool, qui fait qui, qui expliquait comment faire le make-up et tout. Et en fait quand tu brosses vers le haut euh, ça fait plus joli, ça t'agrandit et tout. Ah d'accord, ok bah ouais. écoute, euh, non, on la prend. C'est plus son nom, je te redonnerai ça à côté. Oui. oui. Elle fait des super make-up artistes de ouf. C'est pas Marion qui a mêlé, Si C'était hein ça. T'aimes bien la tendance des gros sorties ou pas non, j'aime pas <rire> spécialement la tendance des gros sourcils, non Non, mais ça va. Oui C'est très l'assurance ce que tu me dis. En plus, les sourcils, c'est vraiment le truc qui t'a mochi un <rire> visage en deux secondes. Fais-le vers le haut maintenant, normalement, ça atténue un peu l'effet. Parce que moi, des fois, quand je le mets, ça fait peur. Et après, quand tu, quand tu vas vers le haut, ça, ça, ça fait mais moins. Mais je tente vers le haut, hein. Je suis pas. Tu vas pas du tout vers le haut, tu vas vers la droite. Mais non, mais non, c'est vers le haut. Tu <rire> t'as l'air totalement naturel! Genre que là, <rire> ce mouvement! <rire> je suis gauchère! Faut que je monte parce que. Oui. Faut que tu fasses ta YouTubeuse beauté! Non, mais regardez-moi cette ligne! Après... Ah bah c'est très fin! <gasps> je vais mourir! Bah non, c'est bien! Tu me vois de ça, c'est tout petit! Oui, oui, je vais me faire. Allez, you can do it! Alors, I believe in you! Vas-y, rigole. <rire> t'as vraiment la... ça la... me pris hein? J'ai envie de faire pas que tu me parles, c'est sûrement une boutade. <rire> mais j'essaie de pas bouger et tout. Bah en fait, parce que sinon t'as les... Enfin, les trucs qui tressaillent. Enfin Tu sais, les yeux qui tressaillent. Oui, j'entends. Mais, et... mais on n'y pas de blague. Ok, je me tais. <rire> ouais, sinon ça me fait marrer. Alors. <rire> <rire> on est pas sortis de <rire> okay, essaie de prendre sur moi pour pas bouger en plus. Vas-y, ne bouge plus, ne rigole plus, ne respire plus, tout va bien. Tu fais partir ton liner de si loin? Ouais, moi je le fais dès la naissance de l'œil. Ah oui, ouais, mais j'aurais peut-être pas dû. Du... Mais non. Euh... <rire> <C 'est> pas... <rire> je crois que normalement, ça part de la moitié de l'œil. Hein. Moi, je le fais vraiment. De... Enfin, je te montrerai quand tu auras les yeux ouverts. Bah, de toute façon, je vais bien voir. Mais je le fais dès la naissance de l'œil, moi. J'essaie de tricher. Normalement, je fais pas ça. Mais... Non, bah. Mais par contre, c'est joli. Ça te fait le liner en violet. Attends, c'est trop beau. <rire> je découvre des trucs. Non, franchement, je te jure que c'est joli. Ça modifie la couleur, en fait, du liner. Ça modifie Ça modifie. Ah Non, ça n'a pas modifié. Mais ça te le fait en violet en fait et c'est trop beau. Oh, J'adore Ah, bah écoute. Ah là, euh, franchement, on dirait presque que je l'ai fait exprès et que c'est réussi, tu vois. <rire> Mais il ne faut pas. Assume Tu vois, genre oui, tu l'as fait exprès, c'était calculé. Euh... Oui, bien sûr. Totalement. Euh, Mon génie créatif. Part. Exactement. Du coup, tu vas voir à quoi tu ressembles Oui. Ça. couverte. Attends, ce qui est de la version énorme. Ah oui, c'est... <rire> ça change ah euh... T'aimes pas euh, Je me vois pas sortir comme ça Ah ça change Ça te change Après c'est joli C'est euh... pas si moche, t'as vu Non, c'est... C'est violet quoi Ah enfin, bah c'est violet, oui Faut le porter quand même le truc quoi c'est Mais le liner il était noir J'ai l'impression d'être la, la belle-mère de Cendrillon quoi Ou de, de Blanche-Neige, tu vois bah de toute façon t'es censé être malef hein C'est vrai En vrai je trouve ça envie. super bizarre le... T'as mis du violet, mis du noir euh... Oui c'est ça en fait, c'était noir et j'ai mis du... du fard au pierre violet Et comme j'ai trouvé ça joli parce que ça te changeait la couleur de l'eyeliner Du coup j'en ai mis partout Mais après ouais je pense ça, en vrai ça, ça, ça se fait hein C'est juste je suis pas habituée mais Tiens bah profite-en mets toi euh, le rouge à lèvres et <rire> il, est, il, est, il est foncé hein Lequel des deux, les, bah, deux les deux sont foncés hein Celui-là a l'air d'être moins que l'autre Mais une fois qu'il qu qu fonce, une fois qu'il est sec C'est pareil Après t'es censée être une vilaine hein, ça C'est ça, bah, cosplay méchant. champ. Hein. Cosplay Pour ceux qui me connaissent et qui regardent ma chaîne euh, Je sais pas ce que vous en pensez, moi je me reconnais pas les masses Ça, ça change ouais. beaucoup hein ouais. Et euh, là ça a l'air d'être à peu près normal à la caméra mmh. Mais c'est vrai que là ça fait quand même assez... Euh... Chargé Ouais. Surtout au niveau des yeux en fait Parce ouais. que comme que disait elle fait souvent des gros de liner pour ses yeux Et moi comme j'ai des yeux beaucoup plus petits et avec une toute petite paupière Bah Ouais du coup j'ai pas fera. pensé à ça et, et voilà <rire> Du coup bon là une rouge à lèvres bien foncée avec les yeux bien foncés C'est clairement pas comme ça que je le ferai euh, tous les jours mais... Après avec l'ensemble de la tenue si oui, que voilà. t'incarne une méchante je pense que ça va tu vois Oui oui, oui clairement mais après je ne sortirai pas comme ça quoi D'ailleurs euh, bah on va t'emmener porter ta tenue dans son oui, intégralité C'est vrai C'est vrai Allez, on y va. Ouais. Alors, voici ce nouveau look. <rire> là, c'est en moi. Noir... Attends, attends, faut que je mette la capuche. Parce que là, je suis en mode badass, sorcière. Euh... Ouais. Ouais. Montre-moi les boucles d'oreilles. Ça, c'est pour la petite touche de verre. On voit bien ton maquillage violet là, en plus. Ah bah, <rire> ce serait dommage de le louper. Hein. <rire> c'est le café, donc euh, je rappelle. Hein, oui, vrai. je pense que personne ne l'oubliera. Voilà, donc là je peux clairement... Si vous me voyez dans la nuit, le soir, ne venez pas me voir, clairement. Non, non, va. clairement pas. Alors le sac, le sac caché. Hop. Ça ferait un très beau cosplay, ça l'a dit. Hein. C'est vrai. Ah bah là, typiquement, ça fait pas très Disney bound Ou alors, euh, si, ça dépend le style coteur, en fait. Hein. C'est vrai. En fait, si tu t'assumes à fond... Enfin, moi c'est un truc que je pourrais mettre pour Halloween. Enfin, pour la saison d'Halloween à distance de Paris. Moi, il y aurait pas le make-up parce que le make-up, je trouve, rajoute ouais. vraiment le côté gothique, go un peu ouais. boupant, Mais euh, il mais n'y aurait pas le make-up, en soi, ça ne me choque pas Parce que ouais, j la, cape, la cape, moi, je la porte en mi-saison, en fait Ouais, alors que moi, j'aurais plutôt tendance à mettre un vrai manteau, genre un trench ou ouais. quoi Et à porter la tenue, mais pas la... c'est la cape pour moi qui bah, aime, La cape ajoute un côté fantaisique, moi, c'est pour ça que je l'ai acheté Parce ouais. que j'aime bien, justement Donc, euh... Mais en soi, ça s'assume ça Après, c'est juste que je trouve que le make-up fait vraiment too much en plus de tout le reste Oui <rire> Genre, vraiment, ça... Mais sinon, j'aime bien le côté euh, cape et tout fin... Ouais mais c'est pas du tout mon style, pour le coup. Euh... Non, clairement pas. <rire> <rire> <rire> <rire> voilà, tu, fais, tu fais trop peur. Oui. On dirait trop une méchante. Je tu trop. Tiens, je me balade dans la rue comme ça. Non mais le pour soir. Halloween, hein. franchement, n'hésite pas à me faire revenir Elle m'a fait le make-up, elle m'a fait. Euh... C'est bon, je suis flippante jusqu'au bout là. Ça fait très oui. J'aime bien, ça fait un peu le côté sorcière qui traîne dans la rue ah le soir bah, pour euh, récupérer le sang des morts, tu vois, ou un truc aussi charmant tu sais. Donc euh, voilà. Bon alors, bilan. Quelle... quelle est la tenue que t'aimes le plus? Celle que t'aimes le moins ou celle que tu pourrais pas porter Celle-là je pourrais... En fait le truc, que c'est que j'adore ma cape par exemple tu vois Mais la cape plus la robe violette, plus les boucles d'oreilles vertes, plus le maquillage super voyant ouais. violet Là clairement genre je fais, je fais, je fais sorcière, j'aime sorcière la sorcière mais c'est pas Oui ça, ça fait pas très portable Voilà c'est ça, pas... mais c'était marrant à faire pour le côté malève quoi Après sinon que j'ai adoré c'est Ariel et Jack On et est d'accord J'ai adoré de ouf Et ouais. les deux autres étaient sympas Mais ouais. pas... Bah le chat c'est celui que t'auras le plus de facilité à porter mmh. dans ton style je pense Ariel c'est typiquement mon préféré aussi Ah ouais euh, Et celui que j'aime le moins Je, je dirais Malef aussi parce qu'on est à la limite du cosplay je Ouais c'est ça Oui c'est ça à la limite là je peux aller en ouais. convention en fait Voilà Alors que euh, les autres tenues sont quand même plus portables au quotidien Complètement Ah bah complètement ouais. La petite sirène genre euh... Ah ouais c'est plein de petits clins d'œil, Mais ça fait vraiment une tenue euh, sympa, Ah non quoi. mais elle te va à merveille cette robe Enfin ouais, cette tenue ben, euh, celle-là, c'est marrant de l'avoir fait quand même. À la limite, je la ferai en convention. Mais mes abonnés, ils ont même pas osé venir. Ils sont chauds, et tout. <rire> ah, bah, moi, je fais moi le... bah, je... Par contre, je joue le rôle toute la journée, hein. Toute la journée, je fais oui. <rire> Qu'est-ce que vous voulez J'adorais voir ça. Ah, c'est marrant, franchement. Euh, J'ai mis ma cape, Ça faisait longtemps que j'avais pas mise. Donc, je suis contente. Bah, en tout cas, merci de m'avoir fait confiance. Bah, de On va laisser l'accès à ton dressing pour la journée. Et à mon, à mon tronche aussi, parce que. Ah oui, oui, oui. Belle preuve de confiance et d'amitié. bah par contre, je vais quand même aller me démaquiller avant de sortir. <rire> Bon, si vous connaissez pas si Tibou, n'hésitez pas à aller à vous abonner à sa chaîne, même si je pense que logiquement tout le monde te connaît, mais... pas oh, bah sûr, hein Il y en a qui t'ont aidé à passer le cap des 200 000 dans ma communauté, oh, j'ai reçu des commentaires. Merci, la Pixie Army, <rire> C'est mignon. Voilà, et puis bah sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Oui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, mettre un petit commentaire. Et savoir quelle tenue vous avez préférée aussi. Oui, oui, oui. N'hésitez pas à voter entre les 5 tenues qu'on a faites, Parce qu'on en a quand même fait beaucoup aujourd'hui. Ouais, mais j'en peux plus. <rire> Hier, on a fait du shopping toute la journée. J'étais au bout de ma vie. J'ai passé une heure dans une cabine d'essayage. Et là, aujourd'hui, j'ai passé. Bah là, on a toile 10h30, et là, il est presque 16h. Quoi. Voilà. Ça très long. <rire> c'est bien parce que je t'aime. Hein. Oh et puis je me suis sentie jolie aussi. <rire> ça fait bien de prendre soin de soi, et c'est vrai que pour ça, en une journée entre copines, c'est quand même top quoi. Grave. Donc, euh, voilà. Bon bah sur ce on vous fait plein de bisous à Pixie Army, t'es prête Oui, c'est quoi, quoi tu fais toi bisous bisous bisous. <rire> bisous, bisous, pas, <rire> bisous bisous bisous Bisous bisous, ça va, c'est <rire> pas trop compliqué Bisous bisous bisous J'aime bien me dégrader Alors ça fait pas forcément vilain, du coup ça fait très réponse mais... Euh... Ah c'était pas le but de base Non mais... pas du tout Mais c'est joli hein, moi j'aime bien hein. Ça te fait un joli dégradé Mais je pense que ça va être vraiment le liner qui affirme Alors si je ruine tout avec le liner, ce qui est fort probable Mais t'as vu <rire> Je suis surex mais alors... Oh... <rire> Non, promis, t'as pas, enfin, pas un monosourcil. Non, bah merci, je sais bien que t'as pas fait en plein milieu. Tu m'a jamais été aussi proche. Je sais pas, je te vois pas. <rire> tu fais des conneries. <rire> ah, concentre-toi. <rire> ok, regarde-moi. Ouvre pas en entier l'œil, ouvre un peu. Un peu plus. <rire> ok, ferme. Ouvre un peu l'œil, mais pas plus au <rire> Qu'est-ce que tu fais Aïe gauche Je bouge ou pas Non Ay, oh, pardon, okay. pardon pardon pardon bon, J'ai peur. Désolée Il à me dire, là. Mais il est fermé là À 100% Bah oui quand tu veux que <rire> je raconte C'est à 100% Quand tu veux que à 2% <rire>